Dans le legs du ministre de l'Éducation nationale, Nadja Valobalkassem, il y a eu un programme daté de 2015 à destination du, de l'enseignement primaire et qui correspond également au programme de ceux qui se préparent au professorat des écoles. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'automne 2015, le comité national consultatif des programmes a indiqué son désaccord à propos du programme, mais le ministre que je viens de citer est passé outre à l'époque on nous parle parfois de tolérance et autres, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, passer outre, et c'est le programme qui est appliqué aujourd'hui. Pourquoi y fais-je allusion à cet instant Je vous cite deux passages. C'est à propos du CM1, parce qu'il ne faut plus dire huitième, c'était la terminologie des jésuites notamment, donc vous comprenez que la République laïque et autres se refusent d'employer ce genre de terme. Dans l'un des thèmes, « Et avant la France ?», point d'interrogation, ce qui est d'ailleurs d'abord un peu symptomatique, il est indiqué « Les grands mouvements et déplacements de population », puisqu'il ne faut plus parler d'invasion et autres, donc « Les grands mouvements et déplacements de population, 4e, 10e siècle ». Et il est précisé dans la colonne juste à côté qui décrypte le contenu du programme. On n'oublie pas d'expliquer, il faut traduire pour l'inspecteur, il est obligé de. Donc on n'oublie pas d'expliquer aux élèves qu'à partir du IVe siècle, des peuples venus de l'Est, de l'Est, notamment les Francs et les Visigoths, s'installent sur plusieurs siècles dans l'Empire romain d'Occident qui s'effondre définitivement vers la fin du Ve siècle. Vous l'avez donc compris, du IVe au 10e siècle, il faut se limiter à une étude des déplacements de population venant de l'Est, entre parenthèses francs et visigauds, c'est tout. Les Normands, les Normands, les vikings, tout ce que vous voulez, non, on n'en parle pas. Leurs incursions sont quand même relativement courtes, je veux dire 799 Noirmoutiers, jusqu'à 885 à Paris, on va dire, bon, c'est pas très long, on peut l'admettre. Les populations venues du Sud, elles, à partir de ce qui nous concerne l'aube du 8e siècle, on y reviendra, Jusqu'au XXIe siècle, ces populations-là, il n'est pas question du tout d'en parler. Elles ne sont pas mentionnées dans le programme. Pardon, il y a quand même une petite allusion néanmoins à ces populations, mais sous un autre angle, et vous allez comprendre tout de suite. C'est un peu plus loin dans le programme. Cette fois, le temps des rois. Il est demandé d'étudier... À propos de l'époque médiévale, et l'époque dite moderne, il est demandé d'étudier les violences, le terme est là, dans le programme, les violences, telles que les croisades, les guerres de religion, et ça se poursuit. Ce qui signifie, et j'en termine presque là pour l'introduction, je vais vous donner le plan dans un instant, mais ce qui signifie que dans le programme tel qu'il a été conçu par Nadja le Balkassem, il est hors de question de parler de, des offensives, des attaques des musulmans, mais en revanche, il y a obligation pour les enseignants de parler des croisades, des violences telles que les croisades. Le plan de la présente intervention, trois parties, je suis historien. Une première partie qui couvre six siècles du 7e siècle, l'Islam, l'Égypte notamment en 622. Je ne vais pas rentrer dans la discussion aujourd'hui pour savoir si Mahomet existait ou autre, je... c'est autre chose. Simple, brève, petite, courte mention, néanmoins, c'est que le premier Coran que nous possédons date de plus de 140 ans après Mahomet s'il existait. Plus de 140 ans. Imaginez si tel était le cas pour les évangiles. J'en dis pas plus, je ferme la parenthèse. Donc, première partie, une période qui couvre les siècles du 7e jusqu'au 13 13e siècle-là que l'on peut qualifier par une succession d'offensives musulmane, une succession d'offensives musulmanes, avec une réaction unanime des chrétiens, réaction d'opposition, de rejet, pour se protéger, pour se sauvegarder. Voilà donc pour la première partie. La deuxième partie commence au XIVe siècle et s'achève au début du XXe siècle. Du XIVe au début du XXe siècle. Six siècles à nouveau. À nouveau, offensive musulmane et réaction des chrétiens hormis du côté des autorités françaises. Hormis du côté des autorités françaises. Je parlerai notamment de François Ier, par exemple, pour montrer que la France a une position singulière. Nous avions les rois très chrétiens, et qui finalement ont parfois pactisé avec les musulmans. Et la dernière période, c'est les années 1920 jusqu'à nos jours, 2017. Mais c'est un phénomène qui est en train de s'accélérer, ce n'est plus tant une offensive ou des offensives, c'est, je vais le justifier, mais c'est une véritable submersion. Le thème de grand remplacement est finalement trop modéré. C'est une véritable submersion qui se produit actuellement. Et je vous renvoie notamment à la dernière carte du dépistage de drépanocytose en France. J'en reparlerai tout à l'heure si je n'oublie pas. Submersion, on va dire, oui, il y a ici ou là quelques attaques, c'est vrai, et pas uniquement en France, vous voyez Barcelone il y a quelques jours encore, et puis depuis, aussi bien en Finlande qu'en Allemagne, ou en France aussi, des attaques à armes blanches qui sont produites depuis le 17 août dernier, donc j'ai bien dit Finlande, France et Allemagne notamment, mais le phénomène particulier depuis les années 1920, c'est que, ce phénomène de submersion est, comme semble-t-il, encouragé par le pouvoir politique. Encouragé par le pouvoir politique. Si je manque de clarté, n'hésitez pas à me l'indiquer si nécessaire. Voici donc pour le plan. Et donc vous avez bien saisi que nous avons eu deux premières phases de six siècles, avec flux et reflux, et la troisième phase, donc, qui a commencé il y a un siècle, c'est une phase de flux, mais qui est encouragée par les populations autochtones. <coughs> Venons-en donc à cette première phase, donc, du 7e jusqu'au 13e siècle. Entre 632, la mort de Mahomet, si tel était le cas, Jusqu'à 732, en un siècle, les musulmans opèrent la conquête des deux tiers du pourtour méditerranéen. En un siècle, entre 632 et 732, les musulmans opèrent la conquête des deux tiers du bassin méditerranéen. Y a-t-il eu des coups d'arrêt ici ou là quelle était la situation originelle sur le pourtour du bassin méditerranéen Faut-il rappeler qu'au seuil du 7e siècle, au seuil du 7e siècle, il y avait 300 diocèses en Afrique du Nord. 300 diocèses en Afrique du Nord. Il y avait une population chrétienne, enracinée. Or, celle-ci a été littéralement Pardon, submergé. Alors certains vont dire oui, mais il s'agissait de protéger ces populations. Alors on peut s'interroger contre qui devait-elle être protégée Pourquoi est-ce que je parle de protection C'est à propos du terme, vous le connaissez probablement, de dimitude. D-H-I 2M Dimitude, D-H-I-2-M-I-T-U-D-E. La dimitude, c'est à propos des chrétiens et des juifs, sous domination musulmane. Les chrétiens et les juifs ont la vie sauve, s'ils veulent rester chrétiens et juifs, à condition de payer une taxe aux musulmans, et à condition aussi de ne pas bénéficier du même niveau de protection, notamment sur le plan juridique, en termes d'héritage ou dans des conflits de propriété ou de voisinage par rapport à un voisin musulman. C'est-à-dire, pour dire ça autrement, que chrétiens et juifs sont considérés par les musulmans, dans le cadre de la dimitude, comme étant des sous-hommes. Dans la péninsule ibérique à l'Andalouse, conquise par... Les musulmans, les chrétiens et les juifs, à moins de se convertir à l'islam, mais les chrétiens et les juifs ne peuvent continuer à vivre qu'à condition donc d'accepter d'être des sous-hommes et de porter pour les chrétiens un morceau d'étoffe de couleur bleue et pour les juifs un morceau d'étoffe de couleur jaune c'était dans la péninsule ibérique sous domination musulmane. Morceau d'étoffe de couleur bleu pour les chrétiens, jaune pour les juifs. Par ailleurs, dans les territoires qui n'étaient pas directement conquis d'une manière permanente, par les musulmans, je parlais de l'Italie notamment, du Royaume de France également, eh bien, là, il y avait régulièrement des raids, des radzias qui étaient opérés. Le schéma était assez classique. Les hommes étaient massacrés. Les femmes devenaient des captives pour les harems. Les enfants étaient élevés, Alors, pour les garçons, pour être des janissaires, c'est-à-dire pour devenir des soldats particulièrement aguerris chez les musulmans mais donc pour se retourner contre leur population d'origine, contre les chrétiens. Ces raids, ces pillages, ces viols de masse, se sont produits à Arles, à Marseille, à Pise, Gênes. Les différentes villes du Languedoc, de la Provence, et donc du côté de la Toscane et ailleurs, ont été, entre le IXe siècle et le XIIe siècle, ont été régulièrement des cibles de ces raids que les musulmans ont menés. Alors vous pourriez me dire, oui, mais vous parlez de musulmans, vous n'employez pas le terme d'arabe. Effectivement, sur les 12 000 soldats qui ont opéré la conquête, de la péninsule ibérique, il y avait 300 Arabes. Sur les 12 000 musulmans qui ont conquis la péninsule ibérique, il n'y avait que, entre guillemets, 300 Arabes. Et donc, le terme d'arabe est impropre. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même curieux, puisque quand on feuillette certains manuels scolaires, de l'enseignement secondaire, par exemple, on voit qu'il est question d'arabes et des fois de musulmans. Oui, effectivement, parce qu'on nous dit que les arabes étaient très cultivés, que sur le plan de la médecine et ainsi de suite, à Damas et ailleurs, c'est vrai. Mais qui étaient ces arabes pour lesquels on emploie précisément ce terme d'arabe et non pas de musulmans C'étaient des Assyriaques, des Nestoriens, autrement dit des chrétiens. Et les médecins les plus réputés à Damas étaient des Arabes chrétiens. Mais donc, comprenez bien que certains collègues qui rédigent les manuels du secondaire savent très bien ce qu'ils rédigent. Ils emploient le terme de musulman quand ça les arrange, et le terme d'arabe, parce que c'est plus simple pour eux. Je vais dire ça ainsi. Il faut savoir que Parler de l'Ouma, c'est-à-dire du monde musulman, comme on le dit parfois, est un terme quelque peu impropre, ou plutôt une réalité un peu impropre. Je m'explique. C'est qu'en réalité, du côté musulman, il y a des différences relativement nombreuses. Alors, on connaissait quelques-unes entre sunnites et chiites ou druzes encore, par exemple, c'est vrai aujourd'hui, au cours des siècles. Mais il faut savoir que, notamment au XIe siècle, il y a une autre différence avec ce que l'on appelle les Turcs Seldjoukides. Les Turcs seldjoukides S-E-L-D-J-O-U-K-I-D-E-S. Je répète, S-E-L-D-J-O-U-K-I-D-E-S. D'où viennent ces Turcs seldjoukides Ils viennent d'Asie centrale. Ils sont différents de leurs origines, de par leurs origines pardon, par rapport aux musulmans qui se trouvent en Palestine à l'époque. Et ces musulmans en fait veulent prendre le pouvoir et il faut se distinguer finalement par rapport aux autres musulmans qui sont déjà en place. Et ils vont considérer ou ils vont être considérés comme ayant finalement une lecture plus précise, plus stricte du Coran. Ceci dit, je fais une parenthèse ici, il y a un islam, il n'y a pas d'islam modéré. Il n'y a pas d'islam modéré. Et je vous renvoie d'ailleurs à ce qu'a dit il y a moins de huit jours le plus haut responsable de la plus grande association qui se trouve en Indonésie du côté des musulmans, et qui indique très clairement que je viens de vous dire il y a un instant, il n'y a pas d'islam modéré, et que finalement dire que certains sont islamistes est un non-sens, il y a des musulmans. Le terme d'islamiste c'est pour euh, nous laisser entendre que finalement il y a d'autres musulmans qui seraient plus acceptables si vous préférez. Alors en tant qu'humain, oui je suis bien, on est d'accord, mais qu'on soit bien clair... Mahomet n'a jamais dit ou on n'a jamais fait dire à Mahomet comme vous voudrez qu'il fallait éventuellement se limiter à une partie du Coran et qu'il faudrait occulter le reste. Ça n'a jamais été écrit. Pourquoi est-ce que je parle de ces Turcs, Seljukides, dans cette deuxième moitié du XIe siècle C'est que vous l'avez compris, ils sont partis d'Asie centrale, et ils sont allés se battre contre les byzantins, les chrétiens, et ils se sont imposés face à d'autres musulmans à Jérusalem et ailleurs, en Palestine ou dans les environs. Le changement est important avec ces turcs Seljoukides, ou en tout cas la perception qu'on en a eue est importante. C'est qu'en fait, ces turcs Seljoukides vont désormais être plus stricts pour les chrétiens qui viennent en pèlerinage à Jérusalem, en disant « ce ne va plus être simplement le paiement de telle ou telle somme, mais vous allez finalement être interdit de séjour. » Et donc le tombeau du Christ devient interdit aux chrétiens en cette fin du XIe siècle. Ce qui explique les croisades, ce n'est qu'une réaction face à un durcissement qui s'est produit du côté musulman. Les croisades, j'en dirais guère plus ici à propos des croisades, c'est une réaction à propos d'un durcissement qui s'est produit avec ces Turcsadjoukides de la fin du XIe siècle. Ceci dit, il y a un autre aspect aussi auquel j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, à propos de la péninsule ibérique, donc Espagne-Portugal c'est qu'en fait, il y a eu cette conquête musulmane, c'est vrai, mais il y a eu, de l'autre côté des Pyrénées, en gros à peu près au sud de Pau, pour faire bref, dans les Asturies, il y a eu, à Covadonga, en 722, il y a eu un certain nombre de chrétiens qui se sont ligués, en quelque sorte, pour s'opposer à cette déferlante musulmane, et à partir de là, très timidement au départ, a commencé ce qu'on a appelé la reconquista. Avec un R majuscule, la Reconquista, la Reconquête. Alors c'est surtout du 10e au 13e siècle, on est bien d'accord, mais les prémices sont là, Kovalanga en 722. Un peu plus au nord, on l'a dit tout à l'heure, c'est Charles Martel, 732, à Poitiers, 732. Poitiers, mais vous le savez, sans vouloir euh, parodier quelqu'un, mais ils ont été arrêtés à moitié dans la mesure où finalement les musulmans sont restés en Aquitaine, ils sont restés également du côté de Narbonne, et ce pendant encore quelques années. Je parle pour l'époque. Ce qui fait que, oui, Charles Martel, maire du palais, a mis un coup d'arrêt à l'avancée des musulmans, mais ça a été un coup d'arrêt, et non pas un reflux de manière pleine et entière. Face à qui se trouvait Charles Martel en 732, au nord de Poitiers, lorsque ça s'est produit, donc cette bataille dite de Poitiers. Il se trouvait face à peu près à 100 000 personnes, des soldats certes, mais aussi des captives, des enfants captifs aussi, mais avec également les convois de bœufs, enfin tout ce que vous voulez, euh, les chariots, c'était vêtement une population qui venait pour s'installer. Le reflux qui s'est opéré ici à partir de 732, ce reflux, à mis du temps, on l'a dit, à la charnière donc des euh, mérovingiens et carolingiens au cœur du 8e siècle pour s'opérer, pour la reconquista du côté ibérique, ça a été plus long encore, il est vrai. Mais les attaques ont continué à être longues, nombreuses également. Alors, je vais terminer cette première partie en évoquant le fait que, au XIIIe siècle, là, il y a eu, alors contrairement à ce qu'on nous dit bien souvent en 1492, j'ai bien au XIIIe siècle, là, il y a eu la constitution d'un royaume, Musulmans, royaume Nasride, N-A-S-R-I-D-E, N-A-S-R-I-D-E, royaume Nasride de Grenade, qui a conduit à une situation très particulière qui est la suivante. C'était en fait un royaume qui était vassal de la Castille, vassal de la Castille, ce qui signifie que oui. Il y a eu un petit royaume qui s'est constitué entre 1232-1237, et qui a perduré jusqu'en 1492, qui tombe en 1492. Mais ce que l'on apprend donc en 1492 dans les manuels scolaires, c'est finalement le départ des musulmans d'Espagne. Ce qui est vrai, c'est la date ultime, vous l'avez compris, mais en réalité, ils n'ont plus d'audience véritable à partir de 1232-137. À partir du moment où ce royaume d'Asride passe sous le contrôle de la Castille. Et donc, je maintiens bien l'idée que le reflux, ici pour l'essentiel, du côté de l'Europe occidentale, c'est bien le XIIIe siècle. Deuxième partie. En ce qui concerne la période du XIVe siècle jusqu'aux années, enfin jusqu'au seuil du XXe siècle. C'est, vous l'avez compris, donc à peu près la même chose, une phase de flux, d'offensive musulmane, de reflux aussi, on va le voir, mais avec une particularité française, où la France a scellé des alliances avec les musulmans. En 1389, en 1389 se déroule en Serbie, plus précisément dans le Kosovo, k o o v o dans le Kosovo, se produit un épisode particulier qui est en fait une bataille, donc en 1389, qui est une bataille à Kosovo-Polier, en deux mots, Kosovo, K-O-S-O-V-O, -O -O, et plus loin, Polier, P-O-L-J-E. Polier, P-O-L-J-E en quoi cette bataille est importante. Elle est majeure pour les Serbes et cela explique ce qui s'est produit entre 1991 et 1999 et que les Serbes portent toujours dans leur chair aujourd'hui. En 1389, les Serbes sont battus dans le lieu qui est le cœur même de leur patrie, Kosovo-Polier, le cœur de leur patrie. Ils sont battus par les musulmans. Et les serbes ne vont avoir de cesse que de retrouver leur territoire originel. Les populations dans les Balkans avaient été repoussées. Vous connaissez peut-être le terme de Kraïna, dont on a parlé, certains se souviennent, dans les années 1990, c'est un terme de, en serbo-croate qui signifie « confins, confins. ». C'est-à-dire des zones où les musulmans de l'Empire ottoman avaient repoussé les populations chrétiennes européennes qui refusaient de devenir musulmanes, les avaient repoussées, dans des, aux confins des territoires dominés par l'Empire musulman, de l'Empire ottoman, et ces zones de confins donc, ont porté le nom de krajina. Et c'est ces zones de krajina qui ont été particulièrement euh, sensibles donc, dans les années 1990, donc, il y a quelques années. Lors des combats, en excuse la vie. Les Serbes donc, ne vont avoir de cesse, on l'a dit, de vouloir reconquérir leur territoire. Ne... La Hongrie, à l'époque, a été... Quasiment totalement dominé par les musulmans également. Ce qui veut dire en bref que de la mer Adriatique jusqu'à la mer Noire, nous sommes en Europe. Mais c'était un lieu de conquête, de colonisation musulmane. Ce qui explique aussi que la Turquie ne peut pas être un pays au sein de l'Union Européenne parce que cela légitimerait la colonisation. Parce qu'en effet, admettre que la Turquie soit un pays européen, c'est accepter la colonisation. C'est accepter que le morceau de territoire qui se trouve au nord de la mer d'Aral, au nord du Bosphore et des Lespons, le petit morceau de territoire qui est mis en avant par certains pour dire que la, la Turquie est un pays européen, c'est un territoire qui a été colonisé. Ces populations vont mettre du temps à se débarrasser du joug musulman. Pourquoi cela C'est parce qu'à maintes reprises, il va y avoir des incursions de plus en plus répétées. Je vous donne quelques exemples clés. C'est notamment par exemple en 1453, lorsqu'il y a eu la prise de Constantinople, Byzance si vous préférez, la prise de Constantinople. La ville de Constantin, fondée au IVe siècle, l'empereur Constantin, au lieu du christianisme, puisque c'est là que notre credo a été rédigé. Enfin, pardon, à Nice, Nicée constantinople enfin, en partie en tout cas. Pourquoi est-ce que j'évoque 1453 C'est que finalement... On, y a, on en a parlé un peu, vers 1986, certains se souviennent, avec SOS Racisme, avec une main en jaune, la main dite de Fatma, ça c'était pour euh, le politiquement correct, cette main jaune, avec qui il est écrit « Touche pas à mon pote ». Ce qui voulait dire au passage, finalement les autres, on peut y toucher, mais proche, non. Or, de quoi s'agit-il ici Lorsque le sultan... Mémède II, en 1453, pénètre à cheval dans la basilique Sainte-Sophie à Constantinople. Il a trempé sa main dans le sang des chrétiens, préalablement, dans le sang des chrétiens qui avaient été massacrés. Et c'est cette main qu'il la pose sur les murs de la basilique Sainte-Sophie. Et c'est cette main que SOS Racisme reprend en 1986. C'est le martyr des chrétiens, cette main. Et ce, ce racisme s'est bien gardé de rappeler ça, en 1986. <coughs> 1453, donc un épisode majeur. On l'a déjà dit, donc 1389, 1453, il y en a d'autres. Et notamment le fait qu'en en 1529, en 1529, Vienne est assiégée, Vienne en Autriche, est assiégée par les musulmans. Finalement, les Autrichiens vont réussir à repousser les assaillants. 1529. 1543. Cette fois, c'est François Ier qui est ici en lien, en articulation étroite, avec un corsaire musulman, Barberousse, turc qui a levé des troupes du côté d'Alger, 30 000 hommes. François Ier dit à Barberousse, installez-vous dans le royaume de France, venez chez nous dans le royaume de France à Toulon. La cathédrale Sainte-Marie-Majeure a été transformée en mosquée, avec, entre guillemets, pardon, mais la bénédiction du roi de France. 1543-1544, Sainte-Marie-Majeure à Toulon. Pourquoi Toulon Comme base de départ pour que les musulmans puissent opérer la conquête de Nice. Nice, à l'époque, est liée à la Savoie, elle-même liée à la famille des Habsbourg, à l'Empire d'Autriche, ennemie de la France. Et donc, nous avons préféré finalement nous allier avec ceux qui étaient opposés aux Autrichiens, en se disant on va ainsi affaiblir les Autrichiens. Ce qui signifie aussi qu'à Toulon, j'y reviens, de la fin de l'été, 1543 jusqu'au mois d'avril 1544, on a laissé la population française aux mains, vous m'avez compris, pour la jante féminine en particulier, aux mains de ces corsaires musulmans. On a juste dit, on a fait comprendre aux Français qui étaient là, si vous, si vous ne voulez pas subir les sévices des musulmans, quittez les lieux. Quittez votre maison. Et allez Ailleurs. La conquête de Nice, les bas quartiers ont été occupés. Oui, la ville basse. Mais c'est tout, les résultats n'étaient pas très probants du côté musulman. Finalement, ils se sont retirés. Mais ils sont restés à Toulon. Et donc, finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais royaume de France a payé le départ de ses musulmans de en la 1543-1544. À l'époque, souvenez-vous, on l'a dit tout à l'heure, le roi de France, c'est celui qu'on appelle le roi très chrétien. Or, il savait que quelques années plus tôt, ces musulmans, à qui il pactisait, avaient assiégé Vienne. Or, l'empereur, ce n'est pas n'importe qui, c'est la personne qui est chargée de défendre, sur le plan militaire, le pape. Par ailleurs, les musulmans, dans ces années-là, avaient opéré la conquête de l'île de Rhodes, île grecque aujourd'hui, l'île de Rhodes, qui était tenue par des chevaliers, enfin par des moines chevaliers, les moines de Saint-Jean. Ici, on savait très bien, je parle du côté du Royaume de France, que finalement, on pactisait avec ceux qui finalement combattaient les chrétiens. Avançons dans le temps. En 1570, grâce à Don Juan d'Autriche, bâtard de Charles Quint, demi-frère de Philippe II, Don Juan d'Autriche lève une armée, ou plutôt une marine, avec 213 bateaux, pour s'opposer aux bateaux musulmans, à peu près 300. C'est la bataille dite de Lépante, L-E-A-N-T-E, L-E-A-N-T-E. 1570, dans un golfe de la Grèce. Et c'est une victoire des Autrichiens, du Saint-Siège qui a appuyé les Autrichiens, on le comprend bien. Mais du côté français, on n'a pas apporté du tout notre concours. Loin de là. Avançons encore dans le temps. En 1683, à l'époque où Louis XIV entretient de bonnes relations, voilà, vous l'avez compris, un peu comme son prédécesseur François Ier, avec le camp d'en face, en 1683, les musulmans sont à nouveau sous les murs de Vienne, en Autriche, et assiègent à nouveau Vienne. Vous le savez, pour la petite histoire, c'est ça qu'on retient parfois mieux, mais les boulangers qui se lèvent tôt, qui travaillent la nuit, vont donner l'alerte, parce qu'ils ont bien... Aperçu des musulmans à apparaître ici ou là, ils donnent l'alerte, brandent bas de combat, et finalement, les, mus les musulmans vont être repoussés. Et pour commémorer l'événement, ces boulangers vont prendre un morceau triangulaire de pâte, et puis réaliser les croissants que l'on connaît, en s'inspirant donc euh, des croissants que l'on pouvait voir ici, croissants de lune, que l'on pouvait voir sur les oriflanes du côté musulman. Ça, c'est donc par rapport au siège, par rapport aux boulangers de Vienne, les viennoiseries de Vienne, donc 1683. Je ferme la parenthèse, pour vous mettre en appétit par rapport au repas qui arrive. Le reflux s'opère, mais très progressivement. Nous sommes dans les années 1820. Cette fois, ce sont les Grecs qui se lèvent contre, avec difficulté, mais ils se lèvent contre cette présence musulmane. En gros, entre 1822 et 1830, les Grecs mettent à peu près 8 ans pour... Libérée alors pas tout à fait la Grèce telle qu'elle est actuellement, c'est une Grèce un peu plus restreinte, mais en tout cas, la Grèce renaît de ses cendres ici en 1830 et se libère de cette tutelle musulmane. L'Empire ottoman, au XIXe siècle, est à l'époque considéré comme étant, vous connaissez sans doute la formule, l'homme malade de l'Europe. Et l'Empire ottoman est en effet, ben, connaît une certaine déliquescence tout au long du XIXe siècle, jalonné par différents traités hauts, notamment le traité de Berlin en 1878. Mais il y a aussi, en 1911, 12, 13, les guerres dites guerres balkaniques, qui se trouvent en fait de... à l'embouchure du Danube, pour faire bref, donc sur les rives de la mer Noire. Et l'Empire ottoman va connaître aussi un reflux, et un reflux plus marqué encore avec la Grande Guerre où l'Empire ottoman, finalement, allié des empires centraux, eh bien, connaît un recul assez important. Et donc s'achève ici cette deuxième partie, 2389 De jusqu'à la Grande Guerre, offensive musulmane à plusieurs reprises, je vous ai donné quelques jalons simplement, j'ai conscience qu'il y en a d'autres, et un reflux très progressif, six siècles pour parvenir à cela, le flux et le reflux. La troisième partie, plus actuelle, donc des années 1920 jusqu'à aujourd'hui, 1922 à 2017, où je l'avais dit, c'est une véritable submersion qui se produit, encouragée par les autorités sur place. Pourquoi 1922 C'est que cette année-là commence la construction de la Grande Mosquée de Paris. Construction de la Grande Mosquée de Paris. 1922 jusqu'en 1926. Et donc, ce n'est pas le cartel des gauches, c'est un gouvernement dit de droite, qui, en 1922, donc, permet la construction de la Grande Mosquée de Paris. La raison donnée est la suivante, c'est que, eu égard aux musulmans qui sont morts dans nos rangs au cours de la Grande Guerre, eh bien, c'est un moyen d'exprimer notre reconnaissance nationale. Ce qui est quand même un peu curieux, c'est que pourquoi les tirailleurs sénégalais ou d'autres soldats d'Afrique noire qui étaient animistes ou chrétiens n'ont-ils pas, pas eu finalement un lieu de culte érigé pour Pourquoi est-ce que ça a été à sens unique Pourquoi est-ce que c'était uniquement les musulmans et pas les chrétiens noirs pourquoi cette discrimination Avançons un petit peu, quelques jalons pour cette troisième partie. Le Troisième Reich, le troisième Reich apparaît en 1933, janvier 1933, jusqu'en 1945. Or, on le dit peu, on l'écrit parfois encore plus rarement, mais des liens très étroits se sont tissés entre l'idéologie nationale socialiste, nazisme si vous préférez, mais en disant nazisme, on édulcore certains termes, national-socialisme, des liens sont tissés avec un certain nombre de dignitaires musulmans. Et vous connaissez peut-être cette rencontre au cours de la Deuxième Guerre mondiale, entre Hitler et le grand mufti de Jérusalem. Ce qui signifie bien qu'il y a eu une connivence de manière étroite au point que notamment deux divisions SS, Anchar notamment pour l'une d'elles, deux divisions SS ont été levées composées à 100% de musulmans. Vous n'avez aucune division SS catholique, aucune. En revanche, il y a eu deux divisions SS musulmanes. Je vous renvoie aussi au 1er janvier 1945, jour où Hitler, c'était quand même la chute du Troisième Reich à ce moment-là, 1er janvier 1945. Parmi ses préoccupations, Hitler a eu comme souci d'offrir à chaque musulman qui savait le Troisième Reich dans les armées, d'offrir un Coran avec une tranche d'or. 1er janvier 1945. Le Troisième Reich était en train de s'effondrer, mais les liens perduraient. Vous le savez sans doute, les liens ont au-delà du 8 mai 1945. Et je vous renvoie simplement, non pas tant à l'Amérique latine qu'on a souvent mise en avant, mais regardez, quels sont les hommes, quels sont les officiers supérieurs qui ont formé les armées arabes à la fin des années 1940, dans les années 1950, dans les années 1960. Allez voir l'Égypte. En Syrie, en Irak notamment, ce sont d'anciens dirigeants du Troisième Reich. Regardez dans les dernières éditions du Quid, notamment jusqu'en 2007, c'est l'un un de ces ouvrages qui mentionne cela. Donc il y a bien eu une étroite connivence qui s'est produite sur le plan idéologique. Regardez, sur internet c'est disponible, les photos des funérailles de Yasser Arafat. Et vous verrez ces milliers d'hommes musulmans, le bras tendu, comme sous le Troisième Reich. Ce n'est pas une coïncidence, il y a une filiation qui s'est produite avec ces dirigeants nationaux-socialistes qui ont forgé les armées arabes pendant un quart de siècle après la chute du Troisième Reich. Et voyons du côté français, nous sommes... En 1958, la guerre d'Algérie a éclaté, déjà dès 1945, et ça c'est une autre histoire, et pas 1954. En 1958, la France passe un accord secret avec le FLN, Front de Libération Nationale. L'accord secret est le suivant, plus si secret que cela, puisque finalement on y a eu accès, qui indique très précisément que le FLN s'engage à ne pas toucher à l'oléoduc qui partant du Sahara, on a découvert du pétrole dans le Sahara en 1956, qui partant du Sahara, arrive sur les rivages de l'Algérie et permet de ravitailler la métropole française. Donc on ne touche pas ici, du côté du FLN, à l'oléoduc qui permet donc d'être une sorte de cordon ombilical pour alimenter la France. Et inversement, la France s'engage, certes, à mener des combats, oui c'est vrai, enfin, elle ne s'engage pas exactement à mener des combats, mais je veux dire, elle s'engage à mener des combats qui ne seront pas trop rudes, si vous préférez. C'est-à-dire que dès 1958, la France a abdiqué. Et la guerre était déjà quasiment terminée. Je vous revois aussi une circulaire d'un certain ministre de l'État, Jox, de l'été 1962, disant notamment au Harki, qui étaient installés en métropole, de repartir au-delà de la Méditerranée. Mais en revanche, ceux du FLN, on les a accueillis assez largement en France métropolitaine. Et aussi, dès 1962, on a accueilli également des Marocains, par rotation, de six mois en général, pour les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais. Par rotation Trois mois, six mois, parfois reconductibles. C'était des hommes qui venaient, mais pour une période relativement courte. Simplement, en 1976, il y a eu ce qui s'est produit, ce qu'on a appelé le regroupement familial. Mais le regroupement familial, plutôt que de le faire du côté de là où se trouve l'épouse et les 4, 5, 6 enfants, le regroupement familial s'est fait sur le lieu de travail du mari qui était là pour une durée relativement courte. Pourquoi le regroupement familial s'est-il fait dans ce sens-là Pourquoi pas dans l'autre sens La question est simplement posée. Renal Secher a très justement dit tout à l'heure que la langue utilisée en France était la langue française du point de vue officiel. C'est vrai. Mais alors pourquoi Certaines caisses d'allocations familiales rédigent-elles des textes en arabe ces dernières années Pourquoi, si vous regardez les rations de combat de l'armée française aujourd'hui, pourquoi ces rations de combat sont-elles halales Pourquoi les repas qui sont fournis par la compagnie aérienne nationale Air France pourquoi la compagnie aérienne Air France, dans ses repas, a-t-elle banni le jambon Vous ne trouvez plus depuis déjà quelques années de jambon sur les vols de la compagnie aérienne Air France. Ceci, vous allez me dire que le fait est relativement généralisable. 98%, 97-98% des moutons consommés en France le sont suivant un rituel confessionnel, musulmans, c'est-à-dire avec la bête qui est tournée vers la Mecque, égorgement, le sang qui coule, 15 à 17 minutes, de même pour les vaches et compagnie, enfin compagnie pas totalement, pas les porcs, 98% des moutons sont en fait abattus suivant le mode halal. Pour la volaille, on est à peu près de l'ordre des deux tiers. Pour la viande bovine, c'est à peu près Alors, est-ce à dire que finalement, la population française est aussi importante en étant, je veux dire, sur le plan musulman, pour de l'islam C'est vrai que Jacques Lang, ne peut pas être suspecté de ceci ce, ou cela, Jacques Lang indique que dans les prisons françaises, il y a plus de 70% de musulmans. Vous allez me dire, mais je prends le cas de la France, euh, qu'en est-il par rapport à d'autres pays Si vous regardez, parce que les statistiques ethniques en France ne sont pas officielles, là, en théorie, en Belgique, plus de 70% des repas dans les prisons sont halal. Depuis les années 2005 et suivantes, dans le pays scandinave, c'est, alors, certaines années, ça a été 100%, et c'est en général quasiment proche de 100%, 100 près de 100% des viols dans les pays scandinaves depuis au moins 12 ans, le sont par des musulmans. Il y a, il y a eu ici, il y a moins de deux semaines, août 2017, en Suède, une iranienne qui est arrivée, qui était musulmane, mais qui s'était convertie au christianisme. La Suède n'en a pas voulu. En disant qu'elle retourne en Iran, ça ne lui fera que six mois de prison. Je parle uniquement sur le plan euh, temps de prison. Il y avait d'autres peines également qui accompagnaient cela. Six mois de prison, en gros, c'est pas grand chose. Ça a été le point de vue des autorités suédoises en août 2017. Et c'est Viktor Orban, à la tête de la Hongrie, qui a dit Mais si elle n'est pas accueillie en Suède, qu'elle vienne chez nous. Elle est accueillie." Tout à l'heure, je vais ai parlé de la Yougoslavie, ça pour terminer cette troisième partie, avec les années 1991-99. Je ne vais pas livrer en détail ici le, les huit années de guerre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les dernières années des combats, en gros entre 1995 et 1999, l'enjeu majeur, ça a été le Kosovo. L'enjeu majeur, ça a été le Kosovo. Le Kosovo, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est le cœur de la patrie des Serbes, là où ils ont été humiliés en 1389. Et donc pour eux, s'il y a bien un territoire à défendre à tout prix, c'est ce territoire du Kosovo. Or, les Serbes, et sans la dit du côté français, hormis Vladimir Volkov notamment, mais du côté français, on a peu dit que finalement les Serbes avaient été très accueillants à propos d'une population voisine qui était la population albanaise, qui au cours de la deuxième partie du XXe siècle avait le taux de natalité le plus important d'Europe, 6 à 7 enfants par femme en âge de procréé, et les Serbes, enfin les Youslaves d'abord, pardon, je précise, puis les Serbes ensuite, ont accueilli ces populations par bonté d'âme, en considérant que ces populations avaient besoin d'être secourues, accueillies, bon. Mais que s'est-il produit en 1999, lorsqu'il y a eu une action américaine militaire qui a été menée au printemps, fin mars, début avril 1999, avec, enfin, à la demande de l'Union européenne Pourquoi y a-t-il une intervention militaire américaine C'est que l'Union européenne était incapable de parvenir à établir la paix, en tout cas la paix telle qu'elle l'entendait et il y a eu un accord qui indiquait que, au bout de cinq ans, ça a été finalement six ans, eh bien, il y aurait un référendum au Kosovo pour savoir quelle serait la population majoritaire. Et donc finalement, qui allait recevoir le Kosovo Et donc, 2005, référendum, les musulmans étaient devenus majoritaires, y avait été, la population serbe orthodoxe avait été expulsée ici ou là, celle-ci était devenue minoritaire, elle a été mise hors de chez elle, par qui Par l'Union Européenne et par l'OTAN. Par l'Union Européenne et par l'OTAN. Vous comprenez que dans ces conditions-là, les Serbes ont modérément apprécié ce qui s'est produit, les Orthodoxes de manière plus générale aussi, et à Moscou, il y a eu certains qui se sont dit « on s'est fait avoir » Une fois, on ne se fera pas avoir une deuxième fois. Et je vous renvoie, je vous renvoie au conflit syrien. Si la détermination de Vladimir Poutine est telle aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait sans raison. C'est qu'il tient sa revanche du Kosovo de 1999. Si Victor Orban, si les Polonais et d'autres populations qu'on avait cru fossiliser ou autre avec euh, finalement cette mise sous tutelle durant les années du communisme, eh bien, c'est cette partie de l'Europe qui aujourd'hui, et je termine par là, c'est cette partie de l'Europe qui aujourd'hui finalement essaie de défendre l'identité qui lui est chère, qui a connu dans sa chair des invasions musulmanes successives, qui a subi cela pendant des siècles et qui n'a pas envie de revivre cela Aujourd'hui, je vous remercie.